ah bonjour les amis de youtube donc euh, j'ai fait une petite erreur j'ai fait euh, le live sur euh, ma page pro cf qui pourra être diffusée maintenant sur le groupe la phénoménance d'être soi sur le groupe privé les magiciens joyeux du mieux être et je n'ai pas enregistré donc je refais l'enregistrement pour la chaîne youtube de quoi j nous avons conversé, ou de quoi je vous invite à euh, causer avec vos amis, avec euh, votre entourage. Je vous invite à causer de cet outil que le, bientôt je vais présenter donc, euh, sur la page pro. Euh, C'est un outil pour découvrir tous les outils d'accès à la conscience. Euh, je les ai animés euh, en conférence, en pour présenter ça en conférence aussi bien pour l'entreprise, aussi bien pour les particuliers et donc de donner aussi des documents. Donc, le document, je ne mettrai pas en, en document sur Facebook hein, pour, euh, puisque c'est ma, ma page pro, euh, mais vous pourrez le demander en MP pour tous ceux qui y participeront et qui y regarderont après la vidéo. Et alors, donc, ce document, il y a un document qui est pose une question il y a un élément pardon, un outil qui est pose la question j'ai fait tellement de, de choses euh, j'ai animé mon, le, mon groupe pour sa cinquième semaine euh, sur euh, être toi et être toi, en étant aligné à être à toi euh, tout en étant non séparé euh, de tout ce qui t'entoure, de tout ce qui est présent à la conscience à la conscience que tu as euh, de ce qui est et d'ouvrir cette conscience avec tous les outils de d'access consciousness on en est à la cinquième semaine ça sera euh, un quelque chose que tu pourras recevoir en allant sur le nouveau site que j'ai créé depuis décembre et qui ça sera disponible autant aussi longtemps que voilà, je, je choisirai euh, avec tous les calls, tous les replays. Euh, et donc, euh, toutes les créations seront, euh, je vais les indiquer ici sur, euh, euh, peut-être euh, mettre le lien aussi sur, euh, en bas euh, pour que tu puisses aller voir ce, ce nouveau site. Alors cet outil, c'est la question. Oui, euh, la question est un outil. Et euh, ce que j'ai raconté, c'est qu'au départ, quand j'ai utilisé cet outil, automatiquement, euh, il y avait plein de réponses qui venaient. Et des fois, je me suis amusée à l'utiliser quand il y avait du monde, ça venait spontanément. L'outil de la question, comme est celle-là euh, Comment cela devient encore mieux que ça Et comment cela devient encore mieux que ça Comment cela devient mieux que ça Comment cela devient encore mieux que ça euh, à chaque fois il y avait des réponses qui venaient et quand je le disais tout haut devant des personnes euh, de, selon une situation, les personnes avaient des solutions mais c'était les solutions qui étaient idéales par exemple un jour je l'ai utilisé avec mon coiffeur, je suis arrivée en retard euh, partie en retard, hein, c'était vraiment euh, euh, tout ça c'était créé par moi-même mais comme un fait exprès euh, eh bien, j'ai utilisé la, la question, puisqu'il ne pouvait pas me prendre, à, arrivant en retard, il ne pouvait pas me prendre, il avait un rendez-vous, et j'ai demandé quoi d'autre était possible. Et il a tout de suite agi en allant voir son calendrier, il m'a dit Je peux vous prendre dans une heure. Excellent. Euh, comment cela devient-il mieux que ça Et c'est ça, sans chercher des réponses. Et. Euh, Ça ouvre les portes des possibilités, ça ouvre les portes des possibilités que tu ne peux même pas imaginer puisque quand tu vas avoir des réponses et donc j'ai exprimé, va voir, j'ai exprimé euh, l'expérience que j'avais eue sur euh, un voyage où euh, je voulais voir ce que ça pouvait euh, créer, euh, à demander euh, comment il pouvait y avoir autre chose qu'un temps de transit qui était très long euh, sur un, un temps de transit entre deux avions. Et euh, j'ai eu une première information, euh, comme quoi euh, c'était pour mon retour. Et à mon départ, l'information que j'ai eue, c'est que le retour était euh, diminué, le temps de transit était diminué d'un quart d'heure. Comment cela devient-il mieux que ça Demande toujours, comment cela devient-il mieux que ça quand c'est agréable et quand c'est désagréable aussi, hein, dans des situations désagréables. Et comment cela devient-il mieux que ça, encore mieux que ça euh, J'ai après rencontré quelqu'un qui m'a parlé que normalement, quand il y avait des temps de transit pendant la nuit, euh, on était euh, logé à l'hôtel et ce n'était pas noté sur nos billets. OK, et comment cela devient-il mieux que ça Et au moment de mon retour, euh, j'ai entendu quelqu'un dans l'avion qui disait euh, souviens, à, à, le compagnon disait à sa compagne euh, tu te souviens euh, il faudra bien penser, suivre, aller sur l'allée du transit alors euh, j'ai dit tiens, c'est une information euh, auxquelles je ne pensais pas je ne connais pas et je vais suivre ce couple, c'est ce que j'ai fait et effectivement euh, ben, tous ces oh, les, les, les, les, les, les choses se sont installées sans que j'aurais pu imaginer que ça puisse exister puisque ce n'était pas noté sur mon billet euh, l'hôtel euh, était réservé et donc euh, faisait partie de mon voyage et j'ai dormi à l'hôtel avec un petit déjeuner le lendemain matin pour reprendre le deuxième avion euh, comment cela devient-il encore mieux que ça et donc, un outil que je t'invite à, à poser euh, euh, régulièrement euh, à chaque fois qu'il arrive quelque chose d'agréable de, de, de, dans ta vie, mais aussi désagréable. Et voir ce que ça peut euh, créer de différent autrement que euh, toutes les solutions auxquelles tu vas essayer de mettre en place par rapport à ce que tu connais déjà. Euh, sans ces solutions-là, tu, euh, tu recommences. Euh, si ces solutions-là pardon, se présentent à toi, Recommence à poser la question, comment cela devient-il mieux que ça Pour découvrir quelles sont les infinies possibilités qui peuvent s'ouvrir à toi. Voilà l'outil, euh, comment je le présente, comment j'invite à le présenter pendant la conférence, comment moi je l'ai vécu, comment moi je l'ai euh, maintenant mis sur patte et je vis avec sur patte. Euh, je, suis, je, je, je suis la question. Hein, je, et j'en ai bien d'autres et, et j'en ai d'autres encore je suis dans cette question là euh, comment cela devient-il mieux que ça ok donc si tu as des commentaires euh, ben, ça va pas être possible de les mettre sur Youtube, en tout cas tu peux euh, effectivement t'abonner à ma chaîne tu peux recevoir comme ça des notifications à chaque fois qu'il y a des outils à chaque fois qu'il y a des, des, des, des, des, des, des, des des, des vidéos euh, qui euh, se déroulent ici pour la phénoménance d'être soi euh, et puis euh, tu as ma page, ma page pro euh, donc déjà mon profil sur Facebook euh, et puis mon site qui sera indiqué euh, en bas en référence en coordonnées pour euh, savoir tout ce qu'il y a comme création, tout ce que je fais tout ce que je propose aujourd'hui de recevoir pour cette année 2021 à très bientôt et je te dis bye bye